Eh bah ça se passe plutôt bien pour l'instant Ouais, pour l'instant ça va, hein. Bon, pour l'instant mon gameplay est pas si amusant que ça pour l'instant, mais voilà. Moi je suis mort qu'une fois, donc ça va, je me plutôt bien. Je reste positif. Deux joueurs. Ah d'accord, je me... Ça m'avait manqué euh, les invitations comme ça, hein. Tu veux être mon ami <rire> Alors, vu que tu es mon ami... <rire> vu que tu es un ami, <rire> tu vas accepter mon invitation En <rire> Nice, il, oh il nous a tous dégagé Oh oui, je suis meilleur soigneur. Allez, soins là Je suis resté quand même le temps sur l'objectif, quand même, monsieur. Campeur. Pas <rire> enfin, campeur, juste avanceur. <rire> ok, c'est parti pour passer en mode mongol. Je suis un mongol. La, la, la, la, la, Et nous, pendant ce temps-là exclusif c'est chez la chaîne de que je vous apprends à jouer euh. Sigma euh, voilà merci <rire> ça commence bien aïe oh, putain. oh non oh putain on a fait une poussée en ville bon moi bah, c'était mon gameplay sur euh, Sigma j'espère que vous aura, ça vous aura plu tête pour moi moi après avoir fait plus de 18 éliminations merci beaucoup communiste aimait beaucoup ça <rire> aimait beaucoup avoir fait du peuple Oh, récompense moi aussi. T'as pas une tête de passion en robot Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, en je pense, ouais. Oh, et le zozio Ah oui, le zozio. Bah vas-y, je vais prendre le zozio. Mais non, je vais prendre <rire> Le <rire> zozio <rire> Le zozio <rire> ouais. T'as vu mon beau zozio <rire> C'est vraiment un truc à handicapé quand tu le dis après. <rire> Regarde le beau zozio, maintenant <rire> Quel est ce qu'il y a Oh non. <rire> Pourquoi il y a deux Il y a Sanson Bah oui. Bah. Elle ouvre où l'ardac ah, bah oui. <rire> Aïe. Y'a un prepper. Oh non T'as vu je te l'ai prévenu au bon moment Tu l'as pas dit assez vite <rire> Attention il y avait un.. Un Lippert qui t'a tué. Euh, je crois que tu... tu vois le mec qui a pris Bastion Il faut sûr il a le skin. Personne joue bastion sinon. <rire> <rire> oh putain, le bastion là qui défonce tout évidemment. Lui c'est sûr il a un skin de Lego lui. <rire> T'as le Lego lui Ouais tu vois j'avais raison, c'était lui qui avait le Lego. Alors oh, Hugo encore play of the game. Avec chacal, quand tu utilises le multi, tu peux faire des rompons de bâtard. Et du coup bah j'ai pris des raccourcis, j'ai envie de te dire. De la oh putain oh, évidemment. Putain, lui était rond cancer en même temps. En même temps lui c'est un Lego. Il oh. tu sais. Pesse de Lego. Là. j'ai eu peur un moment, c'est tu vois il y a marqué invité dans les squads et moi j'ai mal lu j'ai mal vu qu'il y a marqué insulté dans les squad Ouais gros con là Insulté dans les squads <rire> En vrai ce serait trop drôle une option comme ça, tu insultes tes coéquipiers, tes amis mais vu que ça marque une insulte ça met juste insulté, ça ça que ça drôle en vrai, ça fait un peu de la censure Ouais bah meñamo Hugo <rire> Mais Hugo C'est le seul truc que j'ai appris au moins en espagnol C'est bien au moins t'as retenu quelque chose Tiens juste, je, me fais, je vais en Espagne et je me fais capturer par des espagnols Et ils commencent à me dire Alors nique moi c'est quoi les secrets de la bombe Mais Yamo Hugo oh. oh putain Ah désolé je l'ai évité en plus hein Putain Je me suis dit c'est bon il finit il va se prendre cher C'est moi qui prends cher Oh, okay. oh t'as un gros cerveau Ouais Trop pense parce qu'en vrai t'en as pas... Ah pardon, comment on joue déjà Ah ouais Et qu'est-ce que je viens de faire là Only one. Moi aussi. Presque. Ah, J'ai un peu commencé cette map en solo à un moment, donc euh, du coup je connais ah, un peu ouais, les trucs. Ah ouais, ça triche. Ah non, je... comme ça je t'aide un peu. Là par exemple, ça colle au mur. Bah yes, bah, fais-le me dire avant que je parte. C'est vraiment du trou noir, j'aime pas. Moi j'aime De sur... Mais non, mais il me fait reculer en arrière, et voilà, je me tape pour... Allez en hop place. là Redescend. Oh, D'accord, je... je suis allé sur un autre niveau. What oh, bah... Oh, la triche non, ah, pas. Oh yes Oh non, ne tombe pas Yes Allez, allez Oh putain, à quelques mètres Oh non, oh, non, non, stop, stop, stop Grosse non. pute <rire> Oh la vache oh. oui. Actuel dark mode <rire> Ouais, j'avoue <rire> Euh... Ah, il faut passer en arrière, je reviens. J'ai l'impression que tu me mens. Bah, excuse-moi, je vois le trapeau euh, au-dessus, là. Ah, fais chier. Je... Tu vois le trapeau Vas-y, nique sa mère, je fais que de retomber. J'essaie de montrer le drapeau, mais si tu tombes à chaque fois aussi. Mais je l'ai vu ton drapeau de merde. <rire> Mec, j'ai plus envie de jouer. T'es sûr, tu veux pas qu'on retourne sur Overwatch, je suis ah Non, même sur Overwatch, j'ai plus envie de jouer, y'a rien. Par contre, quand je vais faire le montage, je... je vais pas mettre de musique amusante parce que le jeu le fait automatiquement avec cette musique. Tout. Ouais, super. C'est vrai que le jeu est amusant, hein. lol. <rire> Pour un montage, les gens vont croire que je suis dépressif quoi, mais il est quand même 3 heures du mat' et que. C'est pas même vrai. un putain de golf avec une musique un petit peu énervante, au final. Et des putains de piques qui sortent tout seuls que je suis très passe. Ta mère la tortue. Tu vas insulter Franklin, t'es pas gentil. Nique sa mère Franklin. Je préfère quand même Overwatch. Hein. <rire> hmm. Oh, je serais parti sur le deuxième. Oh, yes Dommage oh. t'as pas la même chance que moi. En vrai je pense qu'il fallait bien sûr passer le chemin quoi, pour éviter que tu te prennes. Mais quoi C'est <rire> quoi ça vas ouais, le jeu c'est de la merde. Euh, c'est pas ouf hein. Oh. Il triche Je <rire> l'ai vu passer par dessus la map Bah bon, moi ça marchait. Bon, je pense que j'ai arrêté là Hugo. Euh, c'est ouais, bien si. le golf mais... Ouais. Il faut arrêter de golfer pour être un meilleur golfeur. N'empêche, un truc très drôle que j'ai eu avec la personne que j'ai MP, c'est qu'il m'a dit. Euh... Je t'aime au go. Non. Non, non. <rire> il m'a <rire> littéralement dit, est-ce qu'on se fait un duo, tu vois, bon là, je me suis dit, ah mais sauf que je suis avec Ifinite. Donc du coup, tu vois, j'ai commencé à marquer, non désolé, je devais être avec, et là j'avais marqué mon ami, j'ai fait, oh là attends, <rire> avec ah. un ami. <rire> Pas super. Le truc qui m'a fait aussi marrer sur le Streamlabs OPS, c'est qu'il euh, une option de multistream. Et, genre, euh, si tu multistreams, genre euh, à un certain temps, genre par exemple 100 heures ou 250 heures, tu peux gagner apparemment une souris, un casse gamer de Logitech. C'est Mais par contre, il euh, y a pas vraiment il y a marqué ship to US only. Oh non, je crois qu'on est pas aux us hein. Pas sûr. Mais grâce à NordVPN, je vais pouvoir aller au US. pas comme ça, des vous Fais chier. On attend toujours le même. Hein. Bon bah, je vais jouer tout seul. Hein. Voilà. Merci. C'est long, hein Et voilà, du coup je suis obligé de marquer des buts tout seul. Faut que je joue niveau. Le groupe a été dissous à cause d'une erreur de connexion. Ah mais c'est bon. Essaye de me rejoindre à nouveau là. <rire> oh putain En plus tu perds mec, t'inquiète. Bah je perds pas, je suis à 1. C'est bien parce que bizarrement, à chaque fois que je lance un nouveau record, genre sur Rocket League, il y a à peu près le même valeur, c'est-à-dire. Euh, ah, je suis tout seul sur ce gameplay incroyable, les amis. Eh oui. C'est triste. Bien joué, Buzz. Moi, Buzz, c'est un vrai ami. Oh. <rire> ah, fais chier. Buzz, protège. Bon, c'est pas grave, Buzz. T'as essayé de faire tout ce que t'as pu. <rire> Buzz est parti, donc du coup, je me tape X monsieur Anderson, 13x. Monsieur Anderson. <rire> Bien joué, monsieur Anderson. Ah, oh, putain. Monsieur Anderson, occupez-vous des cages. <rire> Allez, trois buts. Oui 3 buts, oh ça c'est l'OM ça, je connais <rire> Bon bah c'est bon, j'ai réussi à faire un comeback avec Monsieur Anderson. Bien joué mec. Tac Et c'est le but, tu vois Pas trop mal. T'as eu de la chance quand même, parce que l'autre s'il allait récupérer. <rire> ok pue la merde. Non <rire> Tentative désespérée. J'imagine il a dû faire un cri comme ça en vrai, quand il a vu la balle entrer dans les buts. Il a fait NON mmh. Là, était très généreux. Il a fait Bon, on va en refaire 60 quand même. Voilà. Allez, tiens, Hugo. Merci, frère. Oh, c'est ton frère qui joue. Ouais. <rire> <rire> Quel humour incroyable. <rire> ouais, je sais, je sais, on me dit souvent. Okay, oh, j'ai fait la mec. Je fais. <rire> oui, t'allais carrément euh, marquer avec euh, toi dedans. Regarde, ouais, ouais. il est tellement cool. Oh, salut Gossa Salut, salut, salut ouais, Gossa <rire> <rire> Putain, j'ai une voiture qui me colle derrière le cul depuis deux heures, là Oula, là t'as... Heureusement que j'ai pas bougé Mais ça mon arrêt, je pense que t'aurais pas pu réussir à marquer le but. <rire> Sûrement. Attends, après... ah. Accident de la route. Oui. On va faire un oui. constat tout à l'heure. <rire> oh euh, Hop là oh c'est moi, ouais, Hugo, Hugo le boss. Ouais, je... ouais toi, t'étais un peu trop en avant. Et aussi, tu, je, je, je me sentais que t'étais pas bien, toi, après. Ça va, ta pirouette, quand même. Merci. Rien n'est perdu, Hugo. Bah, C'est pas grave, on est à 6 hein. oh, ouais, Et rien n'est perdu. Ça. Tu parles à l'équipe d'en face ou à moi Ah bah, eux, tout est perdu. Hein. Putain, le pseudo en mec en face. Mera, Vigili, Sommet, Didier, Trogba. C'est vraiment ça son nom de famille euh... Le footballeur <rire> Oui. Je pense que c'était Lorrain. Alors on va voir comment. Ah Déga allez. Déjà, niveau engagement, il est fort. Hein. Ah merde Je ah. <rire> suis en train de faire. Bah D'accord. <rire> allez, c'est oh. le poteau <rire> Attends, fais gaffe, il y a l'autre qui arrive. Ah non Et t y t es trop bas, il est trop Et aussi un gardien de but maintenant <rire> <rire> Faut croire. Donc donc, voilà. Je m'en fous, j'ai pété la gueule à Didier euh. <rire> Drogba. C'est ce que je cru voir. Hein. Après, il y a le roi du drift en face. Ah, en même temps, c'est Didier Drogba. Euh. Didier Drogba, c'est un roi du drift. <rire> oh putain, un beau centre. Oui, <rire> quand même. <rire> laisse la balle. Moi, <rire> <rire> <'ai> <rire> je sais plus quoi faire. Je t'ai vu paniquer. <rire> euh, j'ai vu la panique d'un joueur comme ça. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais <rire> Au moins, tu m'as fait une belle passe, on va dire. <rire> oui, bien sûr. Vas-y, passe. <rire> je passe. <rire> Question suivante. Alors, <rire> c'est ça. Ah bah ça camarade. Ah tu tires au kit. Ah merde. Le ah bah jou... on a gagné. Le joueur de foot célèbre pour des pubs de Cristiano Ramage kit. Oui. J'avoue. Oui. <rire> Et j'ai gagné un plan. Bien joué mec. Un plan. J'ai un plan. <rire> <rire> Nous devons libérer la princesse. <rire> Hop là Le boss, il 53 qui n'a pas joué depuis environ euh, trop longtemps. Et ça je kiffe déjà, en putain, mais... Non, mais sérieux On est trop fort, mec, hein. Hors du terrain Ah. Mais... Non, mais c'est une blague Non, mais on se fait troll, mec. C'est sûr <rire> Oh, le bâtard, il est juste avant moi. T'inquiète. J'étais là pour surveiller les arrières, comme on dit. Mais quoi, tu regardais derrière C'est pas très... Non, pas je très surveillais clair. les arrières. <rire> <rire> dégueulasse, quand même, Hugo. Ah, Hugo, tu me déçois, hein. Putain, si, si dans le ouais. tier list que t'avais mis sur Twitter, t'étais dans le oh. tier list, j'aurais mis dans les, dans les bédos avec euh, les autres youtubeurs. Bédos Bédos non, non, c'est le son. délire. Oh ça serait tellement une chaîne de pédophiles ça. <rire> Bédo délire. Oh putain, on l'a tous les deux. Claquer au sol, les mecs qui ont volé <rire> Au sol. <rire> Il s'est pris <rire> le plancher, lui. Ouf <rire> Euh... Ah merde. Euh, bah, bah, les autres, euh... ils ne vont pas non plus. <rire> bon bah j'ai loupé. 4 <rire> oh. secondes de pitié, quoi. C'est vraiment humiliant je trouve. Oui. Allez Bien joué. Regarde ça Allez Ah non, ça... A... Non, regarde! Allez! Oh oui! <rire> Quel boss. Quand je dis allez, c'est allez. Prends <rire> <rire> un peu le mode bigarre, fais gaffe <rire> <rire> Allez! Allez! Allez! <rire> oh, Oh, bien joué! Hop. Quel boss Putain T'as un joueur, quoi en fait! <rire> okay. Ah, écoute! Hugo euh, Vitali non, Vitality, euh... Hugo, Deli Hugo Geek! <rire> Hugo Geek, j'allais dire, what the fuck! Arrête, ça me rappelle de mauvais souvenirs où par exemple. Tu te rappelles pas? Genre, euh, j'ai dit, hey, c'est la Saint-Hugo, c'est ma fête. Et un de vous qui a dit, oui, mais on, on, on parle de Hugo délire. Et du coup, j'ai fait tristesse et j'ai parti du Discord. <rire> ah, triste. Du coup, t'as fait une dépression après ça. <rire> Moi j'ai fait un euh. tour sur Twitter. <rire> <rire> Allez, c'est parti pour la première game complète Yes, la première win du coup. Bref, bah, voilà. qu'est-ce que je disais <rire> Ça c'est qu'un but déjà. <rire> mais je disais alors j'ai rien branlé. Mais... Bah, tu m'as fait une belle passe. <rire> Ah je suis content. Hein. T'es l'air content seulement quand ton teammate te dit ouais bah t'as fait quand même une belle passe quand même. Ouais voilà moi serais à quelque chose. Oh là j'ai pas fait une belle passe par exemple. Bon ouais, mais... ouais, c'est surtout que c'était plutôt une belle défense qu'il fallait faire pas ouais, une belle passe. Il a de toucher la balle. Non mais bouge là connard. Putain, je suis rentré dans le gaïb j'ai plus. C'était bizarre comme euh, voix quand tu tenais. C'était vraiment un camionneur quoi. Mais bouge là connard. Je sais pas ouais j'ai plus de voix j'ai mal à la gorge. <coughs> Non non, je suis en train mourir. Ah, ça serait triste quand même MDR, mon pote meurt en vidéo. Oh non, tu vas pas me dire non plus que je vais faire une vidéo comme la bata, où tu donnes déjà tes Un pouce bleu galin à Vas-y. Que j'ai Oh Attends, bâtard Oh, il est tout tenté, Oh, par forfait Oh, mince, alors Oh, ils ont même quitté la partie. Oh, ça, alors j'ai dit, mais qu'il avait racheté. Ouais, j'ai un aimant à meuf... Ah, quoi un aimant à meuf! Bah, un meuf, ouais! Genre, ah, c'est vraiment ça? Les... j'avais mal compris! Bah, c'est juste qu'il y a marqué amant à meuf, mais sauf que. Euh, c'est genre, il y a un poussin entre les deux, donc je me dis, mais elle est où la meuf? Elle est où la minette? Ah, du tigre! Dégasse. Euh, raté. Oui! Elle n'est pas du tigre, celle-là, le du chaton! C'est honteux! <rire> c'est honteux. <rire> honteux! Mais. Non! T'as pas de preuve que c'est moi? J'ai tout vu. J'ai filmé, regarde, regarde où j'ai filmé. <coughs> où... filmé. Regarde où j'ai filmé, regarde où j'ai filmé. Ah désolé, je suis en table. Ah t'as vu Le mec il s'appelle SOT. JVC. Oh. Non mais. <rire> je, je voulais faire une blague de COC puis l'autre. <rire> hey, hello les gars du forum lui c'est sûr. <rire> Vas-y. Yes. Non j'y suis allé regarde. Allez chez okay. eux. Ouais. T'as euh, rien, la... ouais, la... rien à dire. <rire> ouais mais c'est pas toi qui es ici, c'est l'arbitre. L'arbitre à, <rire> à le ralenti te dira juste que c'est que t'as du retard. <rire>